Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de la Web TV de Territoires, Villes et Villages Internet. J'accueille maintenant Nicolas Chani. Bonjour. Bonjour Nicolas. Donc euh, vous, vous êtes euh, parmi nous à un double titre. Vous allez nous expliquer ce que vous faites dans la vie et notamment euh, euh, pourquoi vous allez pouvoir nous parler à la fois des sujets qui concernent euh, Internet en général, euh, le big data en particulier et éventuellement euh, des solutions pour les collectivités. Alors, c'est très large. Et <rire> si ça en 10 minutes, euh, on ouais. va faire, on être très fort. Donc, euh, alors, donc moi j'ai oui, deux casquettes ici. Euh, donc, Je suis président d'un euh, organisme qui s'appelle l'Internet Society. Euh, donc, Je suis président de la branche française euh, de l'Internet Society. Je vais vous dire ce que c'est un peu plus exactement. Et puis euh, je, suis, je travaille au sein du groupe MaKeia qui est un groupe de, de communication qui a une, une vingtaine d'années, qui réunit réuni 200, 200 collaborateurs, principalement sur, sur le digital, et qui a déployé une offre que je porte qui s'appelle Data Content, et qui vise à, à marier le data avec la génération de contenu. Donc je vais essayer de vous parler de ces deux, de deux sujets-là assez Assez, euh, assez rapidement du coup, euh, donc l'Internet Society, peut-être ça va paraître un peu stratosphérique euh, par, rapport à, euh, par rapport ici à, à, à ce qui se passe euh, ici à Ville Internet, mais c'est euh, une, une organisation internationale qui a été créée en 1992 euh, et dont l'objectif est euh, de représenter les utilisateurs d'Internet dans les différentes instances qui existent à travers le monde dans la gouvernance de l'Internet. Donc l'Internet Society réunit à peu près un peu plus de 68, 000, 68 000 personnes, elle est présente dans à peu près une centaine de pays et l'objectif c'est de porter vraiment la voix des utilisateurs dans toutes les instances qu'on retrouve dans les instances de gouvernance et pour avoir un cas très, très concret ça s'est passé ces deux dernières années il euh, y a euh, un organisme sur internet qui a beaucoup de puissance parce qu'il a beaucoup de moyens qui s'appelle l'ICANN qui est euh, l'organisme qui euh, s'occupe de, euh, de la gestion euh, des points quelque chose, donc de la fin euh, des, des, des noms de domaine, du point .com, point .net, des extensions mais vraiment de la, de la, dernière, on va dire, de la dernière extension et aussi des, des serveurs euh, qu'on appelle les serveurs racines, c'est-à-dire si, c'est eux qui à un moment donné permettent que bah, quand on tape quelque chose euh, qu'on tape villeinternet.fr, bah, qu'on arrive bien sur le, sur, le bon, euh, sur le bon site internet. Et euh, il y a deux ans, euh, sous l'impulsion de l'administration Obama, euh, il y a eu un mouvement euh, qui a consisté à détacher l'ICANN, enfin en tout cas ces fonctions-là, qui sont des fonctions, euh, euh, des fonctions très importantes pour le fonctionnement de l'Internet, de les détacher. Euh, du gouvernement américain, du contrat qu'il avait avec le gouvernement américain, et c'est un processus qui s'est achevé à la fin de l'année dernière, où en fait la communauté Internet a repris le pouvoir sur les fonctions de base support euh, de, de l'Internet. Et du coup, un point important, c'est qu'on a besoin de plus de monde, on a besoin de personnes de la société civile, on a besoin de gens en France, y compris de collectivités, qui s'investissent euh, à l'intérieur de ces instances de gouvernance. Donc c'est un appel au peuple quelque part, un, peu un, un appel un à candidature peu... C'est un peu un appel au peuple, donc il y a le site de, euh, de l'ISOC, isoc.fr, il y a aussi l'AFNIC qui, euh, qui a été très, très embarqué dans ces, euh, ces problématiques-là. L'AFNIC, on peut adhérer en ligne, on peut devenir membre, on peut participer au groupe de travail. Et un point important, c'est qu'on est dans beaucoup d'organisations qui sont anglo-saxonnes, mais des, tous ces débats sont traduits en français, anglais, espagnol, en plein de langues. Et du coup, euh, même si on ne parle pas anglais, on peut venir participer euh, à ces instances de la gouvernance de l'Internet. Et il nous faut plus de monde oui. pour que l'Europe, la France pèse plus dans ces organisations. Oui, c'est important de le préciser, en effet, parce qu'on a toujours tendance à penser que tout ça est un petit peu euh, monopolisé par euh, le monde anglo-saxon. Donc euh, effectivement, c'est important. Alors on porte, nous, un projet pour ramener à la partie euh, data. Euh, pour moi, la big data, un des points, euh, un des points de départ, c'est la confiance qu'on va instaurer entre euh, l'utilisateur de notre service et euh, le... Euh, et, euh, et, le, et le service qui est, qui est rendu et en ça les collectivités ont un capital forcément confiance très, très important par rapport, par rapport aux différents utilisateurs qui viennent sur les, sur les sites internet et nous on a engagé une démarche euh, cette démarche on veut essayer d'embarquer des, euh, des éditeurs euh, euh, qui soient publics privés associatifs euh, où on, notre objectif c'est de dire vous savez sur internet on passe notre temps à cocher des, des, des cases pour dire qu'on est d'accord avec des conditions générales qu'on lit jamais euh, et l'idée c'est de transformer donc on appelle ça les CGU et on a dit ben on aimerait bien que le C de CGU ça devienne confiance au lieu, que ce soit, euh, au lieu que ce soit condition on avait fait une étude il y a deux ans à l'Internet Society euh, 24% des répondants euh, lisent jamais les conditions générales 12% les lisent systématiquement c'est à dire que l'écart euh, on sait pas trop ce qu'ils font et dans les 12% qui les lisent on a 7% qui les comprennent parce que est, ce qu'il y a écrit dedans, c'est incompréhensible. Et nous, du coup, on a essayé, décidé d'engager une démarche. Donc, si ça vous intéresse aussi, je vous invite à, à prendre contact avec, avec l'ISOC sur isoc.fr. Euh, on, on est en train de monter un certain nombre de groupes de travail. On dit, bah, faisons des contrats super simples, en quelques points, une dizaine de points maximum, quelques phrases simples pour que les personnes sachent quand elles utilisent ce service-là, c'est euh, bah, qu -ce quoi leur engagement euh, comment sont traitées leurs données ou est-ce que c'est stocké enfin des choses des choses ultra ultra simples et donc on va essayer d'embarquer des éditeurs là-dessus y mmh. compris des éditeurs publics. Oui. Donc pour vous c'est effectivement important cet investissement euh, des élus et des collectivités locales dans ce dans cette démarche. Tout à fait, tout à fait. Et puis du coup je vais terminer avec euh, ce que je pense que on peut trop parler, non Ça va non, non, on est, est bien, allez-y, je non, vous en parfait. prie. Euh, et donc au sein de Makeya, on a développé une offre qui s'appelle euh, Data Content. Alors c'est plutôt, euh, plutôt une méthodologie. Euh, notre objectif, c'est euh, d'agréger un certain nombre de partenaires euh, qui vont être capables de nous permettre euh, d'agréger à la fois des données non structurées et des données structurées. Euh, donc à l'ensemble de, de data qui sont soit issus du patrimoine de l'organisme euh, qui est en face de nous, que ce soit une entreprise ou une collectivité, ou bien euh, des données publiques, donc euh, issues de toutes, les démarches, euh, de toutes les démarches open data. On travaille à ce titre là avec un éditeur qui est très connu des, des collectivités qui s'appelle Open Data Soft euh, pour justement euh, agréger ces données open data. Et ensuite on a une démarche de dire bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme service qu'on pourrait rendre à l'utilisateur et de services personnalisés et de services y compris de contenu personnalisé. -dire comment on peut faire en sorte que à, euh, telle personne avec qui on est en contact, avec qui on, on connaît un certain nombre de, de, de caractéristiques mais aussi on connaît euh, pardon, les, les, les caractéristiques de nos, euh, de nos propres contenus, comment on va être capable de pousser par exemple du contenu personnalisé euh, aux utilisateurs, donc ça on le fait euh, avec des partenaires, Alors, par exemple on a un partenaire qui s'appelle ISEOP euh, qui va faire de la génération en langage naturel et qui va permettre de, de, de pousser du contenu personnalisé aux personnes que ce soit par newsletter ou sur les, ou sur les sites internet. D'accord. Donc ça correspond à l'idée, effectivement, qu'on peut, en tant que collectivité, s'adresser euh, aux citoyens euh, qui composent cette collectivité comme des individus et pas euh, comme une masse euh, indifférenciée, finalement. Exactement. C'est-à-dire plutôt que de s'adresser à quelqu'un en disant « vous habitez tel quartier », on va pouvoir lui envoyer une newsletter en, lui, en sachant que c'est une femme, qu'elle habite tel quartier, euh, qu'elle a tel âge et du coup le, le, euh, typiquement ce qu'on va lui envoyer ben, peut être totalement euh, personnalisé en fonction de ce qu'on va avoir dans son patrimoine de contenu ou dans son site internet et puis le chapeau qu'on va mettre dans la newsletter peut être totalement euh, écrit en fonction de, euh, en fonction de le, du, du, des caractéristiques de la personne qui est, qui est en face et donc on vient bien écrire un message pour vous et uniquement pour vous et pas pour, euh, euh, pour plein de monde et donc l'idée de, de data content c'est euh, c'est d'avoir un certain nombre de partenaires et une méthodologie pour faire en sorte, de, dans plein de cas différents, on travaille pour l'industrie, on travaille pour la banque et on, on essaye de travailler pour quelques collectivités ou quelques organismes publics dans ce sujet-là. Euh, notre objectif c'est d'avoir vraiment cette, cette méthodologie avec des partenaires qui font qu'à un moment donné on a vraiment du, du contenu personnalisé à la fin. Très bien, je vous remercie et à bientôt pour une autre session de la Web TV des territoires, des villes et des villages Internet. Merci à vous.